Quatrième séance de SketchUp. Normalement, vous avez mis toutes vos portes et toutes vos fenêtres dans votre maison. Là, on va passer à la création du toit. Le toit, c'est un petit peu compliqué. Il y a quelque chose de technique qu'on va voir dans la séance. Le principe, c'est qu'on va venir au départ tracer un trait. en utilisant ce qu'on appelle le point du milieu. Quand vous déplacez votre curseur sur la ligne, vous tombez sur un point bleu, qui s'appelle le point du milieu. Il va falloir tracer un trait pour séparer le dessus de votre toit en deux. Voilà. Une fois que ce trait est tracé, on le sélectionne à la souris et on vient le déplacer. On n'utilise pas pousser, tirer, mais déplacer. On vient sélectionner ce trait et on vient le déplacer en haut. Pour être sûr de se déplacer bien verticalement, de ne pas risquer d'avoir un toit tordu dans un sens ou dans l'autre, moi je vous conseille de laisser appuyer la touche majuscule de votre clavier. Ça vous évite ce genre de catastrophe. Là, il n'y a pas de mesure précise. Ça va dépendre de votre maison. Je vous laisse faire ça un petit peu à l'œil, histoire que ce soit une tête sympathique. Voilà, moi je prends cette mesure-là. Donc là, j'ai le toit de ma maison. Normalement, vous avez téléchargé en début de séance un fichier qui s'appelle panneau solaire. Donc vous allez l'ouvrir, on va cliquer sur notre panneau, on va le copier, comme pour les portes et les fenêtres, et on va le coller, voilà, pour l'avoir sur le toit. Alors dans un premier temps, il va falloir le placer hop, comme ceci pour que le coin du panneau solaire touche le coin du toit. Si ce n'est pas le cas, vous le déplacez pour le mettre correctement. Voilà. Une fois que c'est positionné correctement, on va utiliser l'outil « Faire pivoter » qu'on a utilisé la séance dernière. Et là, on vient le placer exactement sur le coin. Là, vous allez avoir, en fonction du sens de votre toit, soit le rapporteur qui devrait être vert ou rouge pas bleu, pas noir, vert ou rouge on clique bien ici on prend bien le long du panneau solaire on clique et là on vient le plaquer contre le toit voilà là on vient de placer notre premier panneau solaire alors on pourrait refaire ça une quinzaine de fois ça serait assez fastidieux on va utiliser une méthode un peu plus simple on a déjà utilisé l'outil déplacer, on clique, on déplace l'objet, si on fait la même chose mais qu'en même temps on appuie sur la touche contrôle, si j'appuie en même temps ça, ça marchera mieux, on appuie sur la touche contrôle et bien on vient dupliquer l'objet et on peut en avoir donc un deuxième, le premier reste à sa place. Donc là, je viens, CTRL, hop, et je le duplique. Ça me permet d'éviter d'avoir à le faire pivoter à chaque fois. Si on veut être un peu plus rapide, on peut cliquer sur un panneau solaire avec majuscule en sélectionner plusieurs. Et à ce moment-là, on peut venir, hop là, on va ajuster la vue correctement. Tchouk. Déplacer, j'appuie bien sur CTRL et je viens déplacer plusieurs d'un coup ça me permet d'avoir un travail plus efficace voilà essayez de mettre maximum de panneaux solaires sur votre toit ils sont assez grands donc il n'y aura pas besoin d'en mettre tant que ça voilà si vous reste un petit peu de temps à la fin de la séance n'hésitez pas à prendre un petit coup de peau de peinture d'aller faire un petit tour dans les couleurs dans les différentes textures etc. Je vous laisse farfouiller un peu là-dedans et euh, aller mettre par exemple euh, voilà, de la pierre sur votre maison histoire qu'elle ne reste plus en herbe mais qu'elle ait une tête un peu de maison voilà faites un peu en fonction de vos goûts il n'y a pas de choses imposées voilà pour le trouver en faisant euh, défiler les catégories dans couverture par exemple euh, couverture, je ne sais pas, pas par ordre alphabétique vous avez des tuiles, des choses comme ça donc à vous de voir un peu comment vous voulez faire votre maison voilà, donc pour aujourd'hui vous devez terminer votre toit, vos panneaux solaires et si possible la couleur de vos murs voilà, mon travail